Alors vous aurez besoin d'un verre d'eau bien rempli, d'une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de titri pour ses propriétés désinfectantes et antibactériennes, mais ce n'est pas une obligation, deux cuillères à soupe de savon noir et un verre bien rempli de vinaigre blanc. est normal, c'est le savon noir qui fait ça. Mais si vous voulez éviter que ça fasse ça, il faut utiliser de l'eau très chaude. Maintenant que la préparation est prête, on a besoin de morceaux de tissu. Donc, vous pouvez prendre ces morceaux de tissu dans un vieux t-shirt, vieux drap. On va prendre tous nos tissus et on va les mettre dans la préparation. Et on va les laisser bien s'imbiber. Et puis on va venir les presser, les essorer pour les mettre dans notre bocal. Puis dès qu'on aura besoin de nettoyer par exemple les toilettes, notre tables, table, on prendra un morceau de tissu. Puis la solution qui vous reste, vous pouvez la mettre dans un contenant et puis la garder pour la prochaine fois que vous referez vos lingettes. Donc vous pouvez faire plusieurs lingettes à la fois, comme ça vous n'avez pas besoin d'y revenir tous les jours. Et elles se gardent vraiment très longtemps. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo